Le rôle des médias dans la transition écologique est avant tout un devoir d'information qui est le premier rôle de, des médias de manière générale, une information vraie, une information profonde et fouillée, ce qui aujourd'hui est un petit peu une illusion en termes des médias mainstream qui, qui reprennent très clairement une information qui est déroutée, qui peut être manipulée pour, pour faire comprendre un message qui n'est pas forcément le vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui le monde va très vite, c'est peut-être aussi le rôle des médias de ralentir un petit peu, de reprendre le temps de faire des vraies enquêtes, d'aller de, de, dans la profondeur des sujets, de, de proposer des reportages euh, qui aillent aussi à l'encontre, euh, je dirais, de, du message bien pensant et, et généralisé que, que la plupart des médias peuvent passer. Euh, C'est aujourd'hui une mission qui est compliquée parce que pendant des années les médias ont vécu. Euh, beaucoup de, des annonceurs euh, avec ce couple publicité-communication-presse euh, euh, qui, qui a fait les belles années de la presse qui aujourd'hui euh, est en train de, de complètement divorcer. Le mariage a été largement consommé et à partir de là le média de demain doit se réinventer et, et finalement trouver à travers le public et à travers l'intérêt du public euh, des nouvelles thématiques à aborder, une nouvelle façon de travailler euh, plutôt que de faire de l'information mainstream peut-être faire des informations plus ciblées je qu'on n'achètera plus en 2050 un titre, on achètera du contenu. C'est aujourd'hui ce, ce qui se passe énormément sur, euh, grâce à Internet et l'essor des, des médias sociaux. C'est-à-dire qu'on ne va plus s'abonner, comme nos, nos parents pouvaient le faire, à la, à la presse quotidienne, à la presse dominicale. On, les, les jeunes d'aujourd'hui ne regardent plus la télévision. Donc les médias mainstream arrivent à quelque part, d'une du, certaine façon, à, à la fin d'une période. Et donc tout est à réinventer et, et j'espère que, que, que le rôle de la presse de demain sera de redonner à nouveau euh, une information vraie, euh, une information fouillée et une information de, de qualité qui, qui servira plutôt à, à augmenter le, le, le niveau de conscience des gens plutôt que, que, que de, de, de favoriser le nivellement par le bas comme aujourd'hui euh, quelques médias qu'on qu connaît bien.